Pour le plus préoccupant, à savoir l'avenir et le présent des salles de cinéma, euh, la crise est toujours bien là. On est encore loin d'être retour à la normale. Sur euh, l'ensemble de l'Europe, on n'est qu'à 45% de la fréquentation moyenne qu'il y avait avant euh, la crise du Covid. et qu'une personne sur deux n'est pas encore revenue en salle, ce qui est euh, énorme. Quand on sait en plus que les salles aujourd'hui subissent, comme le reste des entreprises, la crise énergétique, Enfin, si il faut chauffer les salles, on peut craindre que certains réseaux décident d'augmenter le prix des tickets, ce qui serait catastrophique. On est en train d'arriver à l'idée que le cinéma serait une sorte de produit de luxe et qu'à choisir entre remplir sa cuve à mazout et aller au cinéma, ben le choix serait très vite fait. Il y a un vrai gros problème persistant. On constate que septembre 2022, est inférieure en fréquentation à septembre 2021. Que ça continue à baisser, c'est quand même très très inquiétant. Non, ça ne veut pas dire, encore une fois, que le cinéma est mort, parce qu'on on annonce la mort du cinéma régulièrement tous les 20 ans. Quand on est passé au, au muet, du muet au parlant, on a annoncé la mort du cinéma. Quand on est passé à la couleur, on a annoncé la mort du cinéma. La télévision a annoncé la mort du cinéma. Je pense que plus que jamais, il y a au contraire un, une demande croissante pour les images en mouvement accompagnées de sons. Peut-être que ce qu'on va voir en salle va être différent. Les plateformes vont devenir un énorme réservoir à films. Un film, finalement, va peut-être trouver son public avec le temps. Et grâce aux, aux moteurs de recherche qui font que vous avez aimé tel film, vous aimerez peut-être tel autre, la salle restera prioritaire pour euh, ce qui est euh, neuf, dérangeant, euh, étonnant. Il y a toujours une soif et une envie de voir avec ses voisins, avec ses amis aussi.